Continuons dans la chimie avec un chapitre extrêmement important. Cette nouvelle notion que nous abordons est une des notions fondamentales pour le chimiste. Difficile d'aller plus loin en chimie sans maîtriser ce sujet. Autrement dit, ce chapitre nécessite des efforts pour bien le comprendre et le mettre en œuvre. Cependant, ne prenez pas peur de mon préambule, je vais tout faire pour que vous compreniez bien cette notion. Comme d'habitude, le plan du cours, tout d'abord quantité de matière et mol, ensuite la masse molaire, puis la concentration molaire, et enfin au laboratoire, comment on se débrouille avec tout ça. Vous êtes prêts Allez, cette étude, les compétences à acquérir pour ce chapitre, elles ressemblent fortement à celle du chapitre 7. Calculer une masse molaire, moléculaire à partir des masses molaires atomiques. Savoir que la concentration molaire d'un soluté en solution peut s'exprimer en mol par litre. Connaître et exploiter l'expression des concentrations molaires d'une espèce moléculaire ou ionique dissoute. Et prélever une quantité de matière d'une espèce chimique tonnée. Ce sera l'objet d'un TP au laboratoire. Allez, sans plus attendre... Première partie, quantité de matière est molle. En 1989, Don Egler et son équipe arrivent à bouger des atomes un par un. Et il écrit le nom de la société pour laquelle il travaille, IBM. Et en 22 heures, il bougera 35 atomes de xénon. 20 ans plus tard, il écrit la phrase qui est à l'écran avec des, mono, des molécules de monoxyde de carbone sur une surface de cuivre. If you can read this, you are too close. Chaque lettre fait environ un nanomètre de haut et de large. En description, vous aurez un lien vers le site qui retrace les 20 ans de recherche de ce pionnier. Alors, pourquoi commencer ce chapitre par une image C'est simplement pour vous rappeler qu'un atome, ou même un groupe d'atomes, une molécule en sorte, reste des entités extrêmement petites que nous ne pouvons pas appréhender à notre échelle, à l'échelle macroscopique. Ce sont également des entités qui ont des masses extrêmement petites à notre échelle. Souvenez-vous du début de l'année, hein. la masse d'un atome, c'est de l'ordre de 10 puissance moins 27 à 10 puissance moins 25 kg. Il est donc nécessaire d'avoir un moyen plus simple pour pouvoir compter facilement les atomes et pouvoir les manipuler à notre échelle. L'idée est donc de regrouper les atomes et au final ne compter que le nombre de groupes, comme on peut avoir quand on fait des paquets, des paquets de riz, des paquets de pâtes, des paquets de gâteaux, des paquets de bonbons. J'ai donc un paquet en verre, et ce paquet, je vais l'appeler une molle. Enfin, ce n'est pas moi qui l'appelle une molle, c'est le Bureau international des poids et mesures. On l'appelle une molle. Et dans ce paquet, je vais mettre des entités, qui peuvent être des atomes, des molécules, des ions, des électrons ou d'autres particules ou groupements particules. Attention, je ne mets que des entités qui sont identiques. Voilà, je remplis mon sac de particules. En fait, je dois remplir mon paquet, non pas avec 10 entités, non pas avec 100, ni même 1000 ni même 1 million ou 1 milliard, mais avec 6,02 fois 10 puissance 23 entités. Et c'est ce qu'on va appeler la molle. Alors, que faut-il retenir finalement Eh bien que la quantité de matière, qu'on note n, n minuscule, elle va s'exprimer en molle. Et le symbole de la molle, c'est mol, M-O-L, sans E à la fin. Et une molle, c'est donc une unité de comptage, et elle correspond à une quantité égale à 6,02 x 10 puissance 23 entités. Encore une fois, ce sont des atomes, des ions, des molécules, des électrons, des particules. Bon, 6,02 x 10 puissance 23, c'est une valeur approchée, mais elle nous suffit largement en secondes. On a également défini la constante d'Avogadro du nom du scientifique italien Amedeo Avogadro qui est né en 1776 et qui est mort en 1856 et dont les travaux ont permis des avancées dans la détermination des masses molaires, avec notamment la découverte de la loi d'Avogadro qui dit que des volumes égaux de gaz différents contiennent le même nombre de molécules dans les mêmes conditions de température et de pression. Bon, je m'égare un peu la constante d'Avogadro, qu'on appelle parfois le nombre d'Avogadro, c'est le nombre d'entités par mol, et sa valeur est donc eh 6,02 fois 10 puissance 23 par mol. Ah oui, là, on a une unité, comme souvent en chimie, en physique, et c'est des par mol, des mol puissance moins 1. En fait, l'explication arrive juste après. Alors, on a une relation entre le nombre d'entités, qui est grand N d'un échantillon, et la quantité de matière, petit n, de l'échantillon. Cette relation, vous l'avez à l'écran, c'est N, grand N, égale petit n fois NA. NA, la constante d'Avogadro. Du coup, si on s'intéresse un petit peu aux unités, N, c'est un nombre sans unité puisque c'est un nombre d'entités, un nombre d'atomes ou un nombre de molécules. N étant, eh bien, eh bien, on vient juste de le voir, N c'est en mol, exactement ce que je vous ai dit avant, n'est-ce pas Vous suivez Et donc, par quoi dois-je multiplier des mols pour avoir un nombre sans unité Eh bien, il faut multiplier par une grandeur qui a comme unité des par mol, des mols puissance moins 1. Bref, c'est logique, bizarre, mais logique. Quelques petites remarques en passant, je l'ai déjà dit, je le redis, la mol, c'est une unité de comptage. C'est comme 100, c'est comme 1000, c'est comme un million, c'est juste que la valeur, elle est un petit peu plus grande, c'est tout. La mol, c'est aussi une des 7 unités de base du système international. Pour rappel, les 7 unités de base sont le mètre pour les longueurs, la seconde pour le temps, le kilogramme pour la masse, L'ampère pour l'intensité, le Kelvin pour la température, le candela pour l'intensité lumineuse et donc la mole. Enfin, on peut utiliser les sous multiples de la mole, millimole qui vaut 10 puissance moins 3 mol, micromole qui vaut 10 puissance moins 6 mol. Si vous ne vous souvenez pas de tous les préfixes, il faut vite aller revoir le chapitre 1. A l'inverse, on trouve quand même plutôt rarement des kilomoles ou des mégamoles. Alors, qu'on n'importe quelle unité de comptage, n'importe quelle unité tout court, on peut évidemment avoir plusieurs molles. On peut en avoir trois. Mais on peut également avoir une demi-molle, soit 0,5 mol, Ou même un quart de molle, soit 0,25 mol. Bref. On peut avoir n'importe quelle valeur de molle comme n'importe quelle grandeur, que ce soit des mètres, des kilogrammes, etc., etc. Allez, je ne peux que vous encourager à aller visionner la vidéo de Bruce Benamand de la chaîne y e penser sur la molle. Le lien est dans la description de la vidéo. Mais avant d'aller voir la vidéo de la chaîne y e penser, et, bah, il faut attendre que moi j'ai fini ma vidéo. Si pour l'instant vous avez tout compris, alors la suite va être enfantine. Si, si, je vous assure. Du coup, je reprends mon paquet de molle là. Le voilà, il arrive. Bon, il est un peu grand, on va le réduire. Magie des animations, formidable. Euh, du coup, je peux tout à fait peser mon paquet. Peser ma molle, ma molle de particules là ici. Il me faut une balance. Balance. Et voilà, on a fini on vient finalement de définir ce qu'était une masse molaire. Commençons par la masse molaire atomique. Alors, la masse molaire atomique, c'est la masse d'une mole d'atomes, d'un même élément chimique, évidemment. Cette masse molaire se note M, M majuscule, et elle s'exprime en grammes par mole, grammes fois des moles puissance moins 1. Alors, ces masses atomiques, c'est ce qu'on peut trouver dans les tableaux périodiques. Elles sont parfois nommées masse molaire atomique. On trouve aussi juste masse atomique, parfois masse atomique relative, mais quelle que soit l'appellation, c'est toujours la même chose, c'est la masse molaire atomique. Regardons donc pour le carbone, il suffit de zoomer et de trouver le carbone. Alors, il est où Il est là. On lit 12,011 g par mol, ce qu'on peut arrondir à 12 g par mol pour nos exercices. Voilà la masse molaire atomique du carbone. Une fois qu'on a défini la masse molaire atomique, on peut également définir une masse molaire moléculaire. C'est le même raisonnement. Je pèse une molle de molécules identiques. Et grosso modo, je vous refais un petit peu les mêmes phrases que pour la masse molaire atomique. La masse molaire moléculaire, c'est la masse d'une molle de molécules. Elle se note encore grand M, M majuscule, et comme la masse molaire atomique, elle s'exprime en grammes par mol. Rien de bien neuf par rapport à la masse molaire atomique. Alors, la masse molaire moléculaire, est égal à la somme des masses molaires atomiques des atomes qui composent la molécule. Donc, si je connais la masse molaire atomique, et là j'utilise le tableau périodique ou les données d'un énoncé, et si j'ai la formule de la molécule, alors je n'ai aucun problème pour faire le calcul. Allez, la preuve en image. Si vous savez faire des additions et des multiplications, vous savez calculer des masses molaires moléculaires. Et je vous le prouve. Pour cela, il nous faudrait quand même une petite molécule. En voilà une, c'est l'éthanol. Alors, il nous faudrait également sa formule chimique. Autrement dit, savoir quels atomes composent cette molécule et combien sont-ils. Ici, c'est simple. On a deux atomes de carbone en noir, six atomes d'hydrogène en blanc et un atome d'oxygène en rouge. C2H6O. Très bien. Et donc, il ne nous reste plus qu'à écrire la masse molaire moléculaire. C'est la somme des masses molaires atomiques. Donc la masse molaire de l'éthanol est égale à deux fois la masse molaire atomique du carbone, puisque j'ai deux atomes de carbone, plus six fois la masse molaire de l'hydrogène, puisque j'ai 6 hydrogènes dans ma molécule, et enfin, une fois la masse molaire de l'oxygène, puisque je n'ai qu'un atome d'oxygène. J'ai bien mis le 1 pour dire qu'on a une fois un oxygène, j'aurais pu, dans mon addition, juste mettre masse de l'oxygène. Bien, et ben maintenant qu'on a écrit cette relation, on peut faire le... Donc la masse atomique, masse molaire atomique du carbone, c'est 12 g par mol, celle de l'hydrogène, c'est 1 g par mol, celle de l'oxygène, c'est 16 g par mol soit une masse molaire moléculaire de l'éthanol de 46 g par mole. Autrement dit, dans 46 g d'éthanol pur, j'ai 602 fois 10 puissance 23 molécules d'éthanol. C'est simple, non Attaquons-nous maintenant à la concentration molaire. Si vous avez bien compris le chapitre précédent sur la concentration massique, vous vous souvenez que la concentration massique, c'est la masse de soluté divisée par le volume de la solution. ben, la concentration molaire reprend absolument le même principe, sauf que cette fois, on ne s'intéresse pas à la masse du soluté, mais à sa quantité de matière, petit n. On a donc la concentration molaire, C, c'est minuscule, est égale à la quantité de matière de soluté, N, n est exprimé en mol, divisé par le volume de la solution que j'appelle le vaisseau, volume qu'on peut exprimer en litres. Et évidemment, comme pour une concentration massique, on ne peut pas calculer une concentration molaire si le soluté n'est pas entièrement dissous, c'est-à-dire si la solution est saturée. On a donc la concentration molaire C est égale à la quantité de matière de soluté petit n divisé par le volume total de la solution V sol. Comme pour la concentration massique, cette formule est évidemment à connaître et surtout à savoir utiliser. Et encore une fois, comme nous sommes en chimie, il y a forcément des unités. La quantité de matière du soluté s'exprime en moles symbole MOL, le volume de la solution, généralement en litres. Et du coup, la concentration molaire, elle est en mol par litre. Et comme pour la concentration massique, il faut faire attention aux unités qu'on peut trouver dans les exercices. On a également une relation qui existe entre la concentration massique et la concentration molaire. Si ma concentration massique est en grammes par litre, et que ma masse molaire est en g par mol, j'obtiens bien ma concentration molaire en mol par litre. Alors, au laboratoire, on ne dispose pas d'un appareil qui s'appelle le molmètre, qui nous permettrait directement de calculer la quantité de matière. Ce dont on dispose, c'est de balance de précision et de verrerie de précision. S'il faut donc préparer une solution, par exemple, une mol par litre d'éthanol, il va falloir peser la bonne quantité d'éthanol ou mesurer le bon volume d'éthanol. Fort heureusement, on dispose de relations entre la quantité de matière et la masse. Cette relation est la suivante, n est égal à m sur m. Alors dit comme ça, c'est pas très clair. Donc, petit n, la quantité de matière en mol d'une entité est égale au rapport de petit m, la masse en grammes d'un échantillon de cette entité, divisé par la masse molaire de cette entité, exprimée en grammes par mol. Au laboratoire, si c'est la masse qui nous intéresse, et c'est souvent la masse qui nous intéresse, on a donc la relation suivante, la masse qui est égale à la quantité de matière voulue, petit n, en mol, multipliée par la masse molaire en grammes par mol. Du coup, s'il me faut une mol par litre d'éthanol, je fais le calcul, petit n est égal à 1, grand m est égal à 46 grammes par mol. Du coup, une mol multipliée par 46 grammes par mol, ça me donne 46 grammes, je dois donc peser 46 grammes. Et si on a un liquide, on peut tout à fait mesurer son volume. Et si on connaît sa masse volumique ρ, on peut déterminer le volume de soluté à prélever pour obtenir la quantité de matière attendue. Pour cela, on a besoin de la masse volumique. J'ai fait également une vidéo sur la masse volumique en moins de deux minutes. N'hésitez pas à aller la regarder pour avoir plus d'informations sur la masse volumique, si vous avez un petit doute sur ce que c'est et comment ça se mesure. Donc la masse volumique ρ. ρ est égal à la masse M divisée par le volume V, ce qui revient en fait à avoir la masse M est égale à la masse volumique ρ fois le volume V. Du coup, je peux en déduire le volume V que je dois prélever. Et ce volume V est égal à n, la quantité de matière en mol, multiplié par la masse molaire, grand M en g par mol, divisé par la masse volumique ρ. Il faut faire attention aux unités. Petit n en mol, pas de souci. Grand M en g par mol, pas de souci également. ρ en gramme par litre, pour avoir un volume en litre. Voilà. C'est fini pour ce chapitre. Gardez à l'esprit que ces notions de quantité de matière, de masse molaire, de concentration molaire sont extrêmement importantes et qu'il faut bien les maîtriser. Merci à tous et à toutes et à bientôt pour de nouvelles aventures scientifiques.